Oh non, non, moi j'ai un parcours extrêmement compliqué. D'abord j'ai été comédienne, ce qui m'a permis de savoir ce que c'est qu'un acteur. Ouais. Je travaillais beaucoup avec Hanouille. Après j'ai été exploitante de salles de cinéma, dont le Kino Panorama, l'Arlequin et le Broadway. Et après j'ai rentré euh, chez un agent où j'ai appris tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc ça c'était réglé. Et après j'ai monté la mienne. Parallax. Parallax. Et après, le cinéma. Voilà. 28. 28 ans. J'allais te dire 28 semaines, tu m'aurais pas cru. Ah. <rire> Je me oui, régale oui. bien, mais je, je oui. me régale. Je, me, je rigole. Tant que j'aurai cet enthousiasme-là, tant que j'aurai cette envie, et tant que les acteurs me donneront cette envie, ça veut dire que je ne serai pas morte. Vous le saurez quand dis ça. Vous nous ennuirez. Tu nous en feras un petit faire -par. Mais je vous inviterai là-haut. Ah non Comment ça Je refuserai l'invitation. Tu verras commencer. tu feras un petit repérage. Ah, tu prendras le temps de faire du repérage. c'est pas, pas faux. C'est pas faux. C est, c est pas faux. C'est un tandem, c'est un, un, un travail d'équipe, c'est un métier de l'ombre déjà, ça c'est clair, c'est un métier de l'ombre, mais en même temps on travaille à deux, et on pédale dans le même sens et à la même vitesse, voilà. Et tout ça pour arriver quand même en haut de l'affiche et pas en bas, sinon je ne vois pas l'intérêt. voilà. Et donc on est là pour lui présenter des gens, pour lui faire rencontrer les castings, les réalisateurs, les producteurs, et pour l'emmener jusqu'en haut, jusqu'à la presse et éventuellement jusqu'au César, voilà. Ça c'est l'idéal C'est l'idéal mais il le mérite. Il passe sous le bureau, Christophe. Enfin quelqu'un qui le dit. Pas longtemps, parce que je fatigue. Ah. <rire> non, mais comment on le choisit D'abord parce qu'il y a un désir. Quand on l'a vu jouer au théâtre ou... Dans des films, il y a un désir d'aller vers cet acteur ou cette actrice, et il faut que le désir soit partagé. C'est-à-dire qu'il faut autant que l'agent ait envie de défendre cet acteur que l'acteur a envie de travailler avec cet agent. Voilà. Donc il faut vraiment une osmose. Moi, j'ai une équipe un peu particulière. Je n'ai pas forcément des gens très lisses. J'ai des gens qui, pour moi, ont le plus grand talent, c'est-à-dire je ne les vois jamais jouer. Ils sont. Pour moi, ça, c'est la plus grande qualité d'un acteur. Et j'ai que des gens comme ça. À un moment donné, on se retrouve à la croisée d'un chemin parce qu'ils savent que je défends les films dans ce sens-là, les premiers longs, que j'ai beaucoup de plaisir à défendre des, des, des acteurs de cette trempe-là, et on se retrouve comme ça. C'est parce que je l'ai vu jouer, je suis allée au théâtre, je l'ai vu jouer et on a parlé et c'est lui qui exprime le désir et à ce moment-là on discute et, et si on s'entend bien, si on a envie d'aller dans la même direction, avec la même vitesse si je puis dire, là on s'entend et, et on y va. Là moi j'ai beaucoup d'acteurs que j'ai depuis des années donc on sait comment on travaille, on sait comment on fonctionne. C'est pour les jeunes que c'est beaucoup plus difficile parce que les jeunes il faut les détecter, évidemment ils n'ont jamais rien fait donc il faut y aller... Euh, au nez, hein, c'est tout ce qu'on peut, qu peut dire. Et puis, puissance, il a vraiment le répondant, pas le répondant, la vivacité, la souplesse, tout ça. Et on essaye, et on essaye. Bah, ça a été comme ça pour le petit Jérémy Duval. Euh, il n'avait jamais rien fait. Euh, premier film, pouf, c'est reparti. Il avait 16 ans. Ouais, tout jeune. Il était très très jeune. Il avait l'âge, il était bon, et euh, il n'arrête plus. Qu'est-ce qu'on fait Alors, déjà, euh, on, on, moi, j'appelle certains castings avec qui je suis plus lié pour dire, voilà, sur ce rôle-là, je voudrais que tu me laisses pour voir comment il est, pour voir comment il réagit. Et ça, on me le fait. Et là, après, j'ai des retours. J'ai des retours et c'est là où on me dit, Bien répondu, oui, mais non, on sent que c'est vert, on sent que c'est... Bon, là, je prends des précautions et je dis, bon, c'est un petit peu vert. J'essaye une seconde fois parce que je pense qu'on a le droit de se gourer une fois. Et je recommence et on me redit la même chose. Je dis, bon, ben, maintenant, on faudrait peut-être prendre des cours. S'il si, me semble bien, si on le renvoie une bonne image et un bel état d'acteur, j'y vais, et à ce moment-là, sur tous les, les, les films qui nous arrivent, sur toutes les télés qui nous arrivent, on regarde ce qui peut lui correspondre et paf, ah, on l'envoie. Il est extrêmement important pour un acteur, d'abord, il est son propre attaché de presse, et c'est ce qu'il y a de plus terrible chez un acteur, en tout cas chez les miens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas se vendre. Donc. Où on les emmène dans des soirées, des, des premières, euh, euh, voilà, des, des, des invitations. Soit il se fait un réseau lui-même, un réseau où il sort, d'abord il sort, il faut qu'il se fasse remarquer. Tous ceux qui sont arrivés, on les a achetés par la fenêtre, ils sont rentrés par la porte ou vice-versa. Et de toute façon, il doit faire un travail de longue haleine lui-même pour rentrer dans des circuits, pour aller voir les gens, pour remotiver. Re nous, on le fait, mais en même temps, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils qu se montrent, il faut qu'ils montrent qu'il est là. C'est impossible autrement. Il faut qu'ils aillent dans des, euh, euh, dans des festivals. Alors, pour se faire inviter, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va voir les attachés de presse et on le demande, pourquoi pas. Et puis, il faut s'inscrire à l'intérieur. Il faut aller voir le théâtre, il faut aller voir les acteurs après, leur dire. Un acteur, quand on lui dit qu'il est formidable, il est toujours content. Et si on le pense, c'est encore mieux. Il faut sortir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pas si simple que ça. Euh, L'acteur ne va pas s'imposer euh, systématiquement. Ça se fait assez euh, de mettre toujours les mêmes, on tire dans un pot et on, on prend les mêmes, on recommence. Donc il y a usure de l'image de toute façon avec un, un acteur, surtout à la télévision. Ça se passe pas aussi bien que ça. Alors où il y a une actualité, un film qui sort ou un truc, donc à ce moment-là on l'annonce, ou ce qui est encore de mieux et ce que nous, nous ne savons pas faire parce que nous n'avons pas les relations, c'est le mettre en contact avec un attaché de presse. Et l'attaché de presse, s'il est bon, d'un événement, s'il a l'ouverture, évidemment, il peut lui donner un coup de pouce. Pour faire en sorte qu'on en parle, à l'instant présent, pour Bernard Blanc-Comte, quand il y a eu indigène, il y a eu... Dieu sait s'il n'a pas été gâté à la sortie sur les affiches, puisqu'il y avait les quatre autres et pas Bernard, et il a quand même mis la palme, et on s'est battu à côté pour avoir des émissions pour une attachée de presse qui le mettait là, qui le mettait là, qui le mettait là, pour qu'il soit présent, ce qui est normal. Toujours voilà. C'est la visibilité, visibilité surtout, et une part de hasard et de chance, absolument énorme. Alors la chance, on la provoque, ça c'est sûr que c'est pas en restant euh, chez soi qu'on qu va la provoquer. Qu'il ait quelque chose en plus, il n'y a que comme ça, parce que je trouve que sur les castings, à part quelques-uns, il y a trop de gens convoqués pour un, pour un rôle. On en convoque 10, 11, 12, mais c'est trop. D'abord, il faut que les castings nous fassent confiance, parce que nous, on connaît nos acteurs, on sait la palette qu'il a on sait comment il fonctionne. on sait dans quel rôle on peut le mettre. Certains, c'est une palette absolument gigantesque. Il y en a d'autres, c'est plus réduit, d'abord parce que physiquement, ils ne représentent pas ce qu'on demande, mais qu'ils nous fassent confiance parce que nous, on les connaît. Et de dire, voilà, envoie-moi le texte, je sais lire un scénar, là, je peux t'aider, et là, je vais te convaincre. Bah, J'y arrive parce que j'ai la force de conviction et que quand je fais des propositions, je n'en fais pas beaucoup en même temps. C'est-à-dire que sur un rôle, je sais qu'il y en a un, c'est celui-là que je vais privilégier. Je ne vais pas en mettre 50 dessus, je ne vais pas en mettre 5, je ne vais pas en mettre 2. Je vais donner ma première idée, qui est à mon avis la bonne, et éventuellement une seconde. Et là, si on matche évidemment tous les deux, là ça se passe. Et si je n'ai pas chez moi, je dis pourquoi tu n'as pas pensé à quelqu'un d'autre qui peut chez moi C'est pas plus compliqué que ça, si je pas, j'ai pas. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. 80 en avoir 500 si tu veux, enfin, non, mais... là tu dors plus beaucoup. Il faudrait en avoir 20, ça serait idéal. Mais si, mais entre 16 ans et 90 ans, tu as la marge. Mm -hmm. Je fais quand même attention à chaque fois que je prends des gens à ce n'y n'est pas double il n'y ait pas concurrence interne. Il y a assez de concurrence externe pour ne pas en mettre à l'intérieur de, de l'agence. Parce que c'est très désagréable quand deux acteurs ou deux actrices se retrouvent sur le même rôle, sachant qu'elles viennent du même endroit. Or, souvent, elles sont convoquées quasiment à un quart d'heure de différence, donc elles se rencontrent, et là, ce n'est pas très bien pris, ce que je peux comprendre. Bien sûr. Oui. En principe, très bon, sauf que je trouve que maintenant, ils travaillent en, en autarcie et qu'il faut qu'on aille courir après pour leur demander ce qu'ils préparent, pour savoir ce qu'ils ont à distribuer, pour savoir les textes et pour dire « mais pourquoi t'as pas pensé à un tel, un tel ?» Comme on leur demande aussi, dans le temps, d'être extrêmement rapide. Donc ils nous appellent de moins en moins, ce qui est très dommage, parce que nous on peut les aider, et on sait qu'ils en présente. Et là ça devient de plus en plus en autarcie, parce qu'ils ont de moins en moins le temps, et puis ils prennent les gens qu'ils connaissent, qu'ils connaissent bien, c'est-à-dire qu'ils vont pas prendre de risque sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, un petit qui va sortir du conservatoire, où il l'a vu au conservatoire et ça va fonctionner, où il ne l'a pas vu d'un autre cours, et là, il va falloir qu'on se batte pour dire il faut que tu me le vois, il faut que tu me le vois, il faut que tu me le vois, je viens de le prendre, j'ai vu là-dedans, il était formidable. Que ce soit pour un petit comme pour, soit pour un homme de 50 ans. Oui, oui, oui. C'est pareil. Mais il y a de moins en moins de temps de préparation. Et le problème est là. Ça vient des prods, ça vient aussi des distributeurs, que ce soit la télévision ou que ce soit les films. Les diffuseurs, plutôt, les diffuseurs vont donner tant d'argent. D'accord Le temps d'argent, il va servir à monter le film. Monter le film, ça veut dire euh, le mettre en préparation. Maintenant, il n'y a plus que quatre semaines de préparation, ce qui est très peu le temps qu'ils fassent les repérages. Euh, C'est pour ça que les, les, les réalisateurs n'ont même plus le temps de voir les acteurs et que ça se passe toujours par un casting ou un assistant, ce qui est ridicule parce qu'il faut rentrer dans l'univers du réalisateur. Il faut qu'on nous explique l'univers du réalisateur si on veut rentrer dedans. Donc il faut que l'acteur soit confronté à ça aussi pour savoir ce que la personne demande. Alors ce n'est pas derrière une caméra en disant « vas-y, c'est à toi hein, » que l'acteur va se trouver absolument à son aise. C'est impossible d'être bon. C'est impossible d'être bon. Mais ça a continué, ça ne sera plus 25 jours, ça sera 20 jours oui, maintenant. Oui, bah, vont et vont ça laisser... y va de plus en plus. Ils vont aller jusqu'au plancher. Quoi. Ils vont jusqu'au plancher. Et actuellement aussi, comme il y a réduction un peu des coûts et des trucs, et bah, pour faire leur marche aussi, et bah, ils vont retrancher. Donc là maintenant, va à bah, 17 ou 19 jours de tournage. Donc on devient technique. Donc il faut des comédiens pointus, pour tout d'un coup ça fonctionne. Parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est au-delà du talent, c'est la C'est les deux, les deux, il y a tout. Il y a des gens qui sont bourrés de ça, qui ont cette espèce d'instinct, cette espèce de nature absolument innée qui fait que tu les mets n'importe quoi, on lecture tourne, il y aura quelque chose qui se passera. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de travail pour arriver exactement au même résultat. C'est propre à chaque acteur. Il y en a pour qui il faut bosser, il y en a d'autres pour qui c'est l'immédiateté. Ça dépend. Là, j'ai été appelée par le producteur, pour une de mes actrices, pour le film de Philippe Claudel qui va se tourner en octobre. Oui. Mais là, c'est le producteur. C'est-à-dire qu'on fait déjà le pré-casting. Des gens importants. C'est royal. Bah, c'est royal. C'est le tapis rouge. C'est Londres. <rires> Alors, quand on s'arrête à Bouvet, c'est nettement moins cher. Donc là, on doit prendre la navette. On ne prend pas le taxi. Donc là, c'est les, les castings qui sont un petit peu plus en amont, parce que, mais pas tellement plus. C'est-à-dire que là, ça devient très rapide. On a quatre semaines ou six semaines. À partir du moment où on a les textes, moi, j'agis tout de suite. J'ai la chance de pouvoir lire très vite. Donc, de, de tout de suite euh, répondre et envoyer des idées, et envoyer des, des, des dossiers éventuellement, des DVD, des trucs. Et voilà. Il faut aller très vite dans ces cas-là. Mais on est, de toute façon, on sait que dans n'importe quel film, le pré-générique est déjà fait par rapport aux demandes des diffuseurs, on Monsieur, le sait, Monsieur. on le sait. Oh, il y a déjà... Et si vous n'avez pas une personne qui est là-dedans, oui. vous attendez. Si c'est plus rapide parce que c'est 4 semaines, ou long métrage c'est un peu plus long parce qu'ils prennent beaucoup plus de temps, long métrage on a 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça, ça s'est fait. c'est 4 semaines, 5 semaines, mm -hmm. et encore on en rêve. Je travaille de la même manière dans ce sens où je respecte aussi bien la télévision que le cinéma. La télévision, on devrait penser à ce moment-là aux Américains pour que la télévision, c'est une pépinière d'acteurs. Mmh. Et arrêter cette forme de snobisme qu'on a en France, de dire lui, il fait de la télé, donc il ne peut pas faire du cinéma. Ça y est toujours. Ouais. C'est le même métier, pardon. Et ce n'est pas parce qu'il va faire de la télé. D'abord, il faut qu'il bouffe, et déjà. Et en plus, il y a des télés qui sont bien meilleures que certains films. Hein, on va regarder dans les Césars cette année on a le choix. Euh, donc il ne faut absolument pas bouder. Et en plus, quand vous faites de la télévision, vous êtes sûr qu'au cinéma, vous serez extrêmement à l'aise puisque vous aurez, vous aurez tout le temps. On vous blinde à la télévision, on vous blinde. Après ça, vous pouvez faire. On a mis ça sur le compte de la crise. Bien sûr. Bon, il est vrai qu'actuellement, les chaînes donnent moins d'argent. Je le sais, puisque je suis en liaison avec certaines personnes qui gèrent justement les films à France 3, TF1, il y a moins d'argent. Là où ils sont plus, plus durs, c'est qu'ils surveillent tout. C'est-à-dire que toutes les chaînes, actuellement, ont tous les budgets. Et certains même cassent dans la marge du producteur. D'accord. Voilà. Ah oui, ça devient extrêmement violent. Mais il y a des marges, quelquefois, qui sont aussi un petit peu… Donc, financièrement, ben, on se rattrape sur quoi On veut quoi Déjà, le diffuseur va dire ben, « je veux tel nom ». Ce qui ne sert à rien. Si le projet n'est pas bon, si le texte n'est pas bon, si le film n'est pas bon, ça ne marchera pas. Vous pouvez mettre euh, Marcel Cheval ou euh, Depardieu. Ce sera pareil. Non. Donc, on va payer cette personne. Il est quand même grave qu'en France, sur un long métrage, il y ait déjà un tiers du budget qui soit pris par les acteurs. De nom. Mmh. Un tiers du budget. C'est énorme. Qu'ils aient fait des succès ou qu'ils aient fait des bides. Moi, je trouve que si jamais on... On accumule les bides au cinéma, ben, il me semble qu'on peut baisser le salaire. Ça veut dire qu'on n'est plus en attente de ce qu'il apportait avant, puisqu'on ne mise que sur ces gens-là, en disant on a besoin d'eux pour monter notre film et pour le, pour le financer, pour que les gens viennent. Bon, on continue à payer un tiers du budget pour les gros stars. Les... C'est énorme. Donc ça veut dire qu'après, ben, on marche à l'arrache. Or, un film, il ne se fait pas avec un acteur, deux acteurs, il se fait avec une troupe. Bien sûr. Et après... Donc on va vers des acteurs qui sont formidables, qui ne sont pas forcément basketball, et là, on les tue. Elle disparaît un petit peu, l'étiquette. Elle disparaît un tout petit peu quand même. Avant, vous alliez l'arrêt sur le côté, vous ne pouviez pas l'avoir de l'autre côté. Maintenant, on a le droit de mettre des lunettes en plus. Donc, ça s'ouvre un petit peu plus. Mais c'est vrai que les étiquettes, on les perd. Mais c'est là où c'est à nous de dire aussi à ces castings ou à ces réalisateurs, mais tu l'as vu dans ce rôle-là. « Mais tu sais qu'il peut faire autre chose. Est-ce que tu l'avais vu dans cette partition-là Est-ce que tu l'avais reconnu ?» Il me dit « Mais non, je ne l'avais pas reconnu. » Je dis « Tu vois, c'est le plus grand compliment que tu puisses lui faire. » C'est que si tu ne l'as pas reconnu, c'est qu'il a changé d'emploi. C'est qu'il t'a fait autre chose et tu ne l'as même pas vu. Alors, il bah, y a des moments où, où on se dit « Il y a des choses qu'on ne fait pas. Euh, » Qu'on ne fait pas parce que, bah, on va dire que ce n'est pas très bon. On lit, quand on voit que les bras vous en tombent, moi je laisse toujours l'acteur euh, choisir et dire je le fais ou je le fais pas, je le préviens quand même avant, dire écoute tu lis, moi personnellement, c'est pas mon truc, tu fais ce que tu veux. Bon, souvent on se rejoint, c'est pour ça qu'on est aussi ensemble. Par contre je trouve un petit chef-d'oeuvre où il n'y a pas un rond pour un film mais il y a un rôle magnifique, là je dis mon vieux faut y aller. Mais ben, ils, ont, ils ont lu et, et, et, et ils me disent qu'est-ce que t'en penses Moi je lis et, et je leur dis écoute, euh, je pense que là tu vas t'ennuyer déjà et puis en plus, euh, non, tu vas t'ennuyer, maintenant, dis-moi, toi, ce que... Et puis il me rappelle, il me dit, tu oh, t'as raison, c'est chiant, c'est pas bien, c'est ceci, ce genre. Non, c est, c est... il faut être sur la même longueur, je, je crois que c'est ça le plus important, la même longueur d'onde, savoir que... On... Moi, je suis un peu plus spécialisée dans les premiers longs, dans les, dans les films d'auteur, c'est vrai, parce que j'ai plus d'acteurs dans ce sens-là, mais on a la même lecture. Ça m'est arrivé de refuser, euh, pour une euh, jeune actrice pleine de talent, de refuser une série euh, qui aimerait porter beaucoup d'argent à elle aussi, euh, pour un truc qui allait la garder dans une espèce de, de, de, de voie dont elle aurait du mal à sortir et de dire non, je préfère qu'on attende et puis on va faire autre chose. Alors évidemment c'est de l'argent, en même temps, si on doit être pris dans des rails et ne plus jamais en sortir, comme certaines émissions qui sont faites, c'est encore plus compliqué, on Bien perd sûr. beaucoup de temps après. Donc il faut savoir où on veut aller. Alors pour un acteur, c'est vrai que tout le monde veut faire du cinéma. Bon ben il y a des films, c'est vrai, mais il n'y en a pas tant que ça. Tout le monde dit à la télévision, « Ah, maintenant, je vais faire du cinéma. » Mais bien sûr, c'est le rêve de tout le monde. Bien sûr, c'est le rêve de tout le monde. Et c'est bien, c'est bien le court-métrage. Les miens font des courts-métrages. Quand ils sont intéressants, ils y vont. Le court-métrage a pris une place extrêmement intéressante dans l'image de l'audiovisuel actuellement. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de, de, de prix. Et puis, on voit des trucs formidables. Des trucs formidables, fait avec des, des bouts de chandelles. Et c'est là on découvre le talent d'un et on découvre aussi le, le, le, toute la nouveauté, que quelqu'un peut avoir quand il a 10 000 euros au lieu d'avoir 100 000 euros. Et l'acteur, on sait qu'il est très peu payé, on s'en fout. Mais si le, le sujet est beau, s'il y, si y a vraiment un univers à défendre, ils y vont tous. Ils y vont tous, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Ça, ça sera plutôt sur les jeunes. Oui, absolument. J'en ai reçu et j'en ai convaincu comme ça, absolument. Ceux de 40, 45 ans, 50 ans, ça va, j'ai tout ce qu'il me faut. Je veux dire, j'ai tous les acteurs les meilleurs dans cet as-là. Donc, euh, pff, tout ça, je les connais, je les connais. Puis je connais les acteurs quand hein, même. C'est les jeunes comme ça qui ont envie de tenter, puis on sent leur motivation aussi, leur envie. Parce qu'il faut vraiment l'envie. Il faut qu'ils soient déterminés, les gamins. Il faut qu'ils aient une ambition démesurée. Il faut qu'ils mettent leur grand-mère au ramassage des myrtilles, hein, pour savoir que ça leur apportera des sous. C'est ouais. ça, hein <rire> Ce qui me régale c'est que quand tout d'un coup tu réussis un projet, c'est-à-dire que quand tu, tu as bien euh, cerné euh, le scénario, l'univers du, du réalisateur et que tu le forces à lui dire « là je ne me trompe pas, fais-moi confiance, je ne me trompe pas » et que ça marche là. C'est formidable. Quand on arrive à découvrir des gens, quand on arrive à les monter aussi comme ça, intelligemment, ça c'est le plaisir de, de, de, de, de réussir un vrai travail, de, de, de complicité, de confiance avec l'acteur, avec le réalisateur. Je leur fais des chèques. ça doit être ça. <rire> Je les achète, je ne sais pas ce que je fais, bon, ils prennent champagne quand on gagne, euh, voilà, c'est très simple, non, c'est simplement leur... Vous savez, un agent est là pour un acteur, surtout quand l'acteur ne travaille pas, quand il travaille, ça va, il n'a plus besoin de nous, ou très peu. C'est quand il ne travaille pas, pendant des mois, si on n'est pas là, ça c'est plus difficile pour lui. On est obligé de lui redonner confiance, on est obligé de lui dire qu'on s'occupe toujours de lui, toujours présent. Et que ce rendez-vous-là, il ne faut pas qu'il me loupe, qu'on organise des rencontres. C'est là où ils ont le plus besoin. C'est quand ils ne bossent pas. Quand ils bossent, tout est facile. Parce qu'après, une fois que l'acteur fonctionne, mais on vient le chercher. Donc l'agent, il est négociateur à la limite. C'est tout. On ne va pas citer des noms, mais dans les grandes agences, ils ne prennent même pas le temps de lire les, les scénars ou n'importe quoi. Et ils discutent simplement. C'est pas ça le travail agent, ce c'est pas seulement discuter, c'est pas ça. C'est de dire, bon, tu as vu le personnage, il y a ça, qu'est-ce que tu en penses par rapport au... Voilà, c'est un échange. Clair. Parce qu'une fois qu'ils sont en haut de la fiche, on vient les chercher. Donc on vous appelle, on vous téléphone, vous avez un nombre de, de, de, de scénars insensés, etc. Je pense que l'agent, une fois qu'il a monté son acteur, il est content Souvent l'acteur s'en va justement à ce moment-là pour dire « je vais dans les grandes, comme ça j'aurai tout ». Il aura pas plus c'est pas grave. Son manque d'humilité, son... son autre truc, il danse. Parce qu'un acteur il doit se plier à un texte, il doit se plier à un auteur, il doit se plier à un réalisateur. Euh, faire confiance et être le plus simple possible. C'est d'abord un manque de confiance en soi et c'est un manque de responsabilisation. Un acteur ne se responsabilise pas toujours. Quand ça marche, c'est grâce à lui, quand ça marche pas, c'est à cause de l'agent. On le sait bien. Et de toute façon, on les a trop gâtés. Ceux qui ont marché, on les a trop gâtés, puisque les productions prennent en charge tout, c'est-à-dire jusqu'à leur transport. On les prend en charge totalement, qui deviennent, mais d'une fainéantise formidable, si bien que même pour commander un taxi, ils ne savent plus le faire, enfin, ils ne veulent plus le faire. On leur a donné cette position-là de force, à savoir qu'on peut tout, ils peuvent tout obtenir. Je parle des gens qui ont un égo, oui, un oui, petit oui, peu oui, sur Donc ils ne savent plus, on leur donne ça. Oui, oui. Et là, on a tort. Bien sûr. Et là, on a tort. On lui dit, bah, attends mon grand, tu peux prendre un taxi, tu peux prendre le métro quand même. Attends, ça va là. Ça va, t'es pas malheureux. Tu gagnes en un mois, plus que le SMIC. Donc tu peux le faire ça. Ils sont oui. un peu trop gâtés de temps en temps. Ah ben, son talent, son humanité, son talent, sa simplicité, c'est tout ce que... Moi, je trouve que les plus grands sont les plus humbles. C est, c est... Je ne suis rien, je suis personne, et quand t'es à l'écran, il vous éblouit. Et quand je vois un de mes acteurs sur l'écran, je dis oh, Putain, il a fait ça. Voilà. Je suis fière. Non, puis je les aime parce que, parce que on, on vit ensemble, si je puis dire, depuis des années. On s'est fait confiance, même dans les moments durs, même dans les moments pas durs. Et on se parle surtout. Mais comme je suis la transparence, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou je leur ai appris aussi à me dire ce qui n'allait pas. Comme ça, c'est clair. Nous n'avons aucun pouvoir, sauf de dire, là, tu te gourres, là, tu fais un impair. Maintenant, si tu veux être à l'écran, c'est toi qui es à l'écran, c'est pas moi. Et de dire, fais-le ça, fais-le, c'est important, parce que là, ça va te donner un truc. Fais-le juste, parce que tu vas voir ce qu'il y a derrière. Et c'est souvent comme ça que ça a marché. Je pense que, que s'il n'est pas resté, c'est qu'il a une part, lui, de responsabilité absolument énorme. Pas oublier qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont disparu parce qu'ils ont été très chiants. Et qu'à un moment donné, les productions ont dit « stop, plus jamais bon, ». C'est très simple. Là, s'ils ne sont pas restés, c'est qu'ils ne voulaient pas, ou qu'ils n'avaient pas la niaque nécessaire, ou qu'ils ont dit non à trop de choses, parce qu'ils étaient devenus extrêmement difficiles, et puis que tout d'un coup, ce métier n'ayant pas de mémoire, eh ben les oublie. Un métier qui, qui n'a pas de mémoire, celui-là. Aucune. Ils ont été, mais ils ne sont pas. Ils pourraient encore être, mais ils sont dans un endroit où euh, faut il faut qu'ils se remettent en question. Quoi. Oui. <rire> J'en ai d'autres. <rire> <rire>